La parole est à monsieur Gourlot. Monsieur le président, à mon tour, en mon nom et au nom du groupe CNIP d'hiver droite, je rends hommage aux victimes et à leurs familles. Et nous nous associons à leur douleur et à leur peine. Je rends hommage aussi aux forces de l'ordre, policiers nationaux, municipaux, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle. Je pense aussi aux services de renseignement qui œuvrent tous les jours dans la discrétion et le secret, en obtenant des résultats en matière de lutte anti-djihadiste que le public ne connaît pas. Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien, comme l'écrivait Louis-Claude de Saint-Martin, dit le philosophe inconnu. Je ne peux oublier les services de secours, pompiers, infirmiers et médecins, ni toutes les personnes, comme les commerçants, restaurateurs ou particuliers, qui ont ouvert leur commerce ou leur domicile pour accueillir les personnes en panique afin de les protéger et de leur apporter de la chaleur humaine et fraternelle plus que nécessaire en ces tragiques moments. Ça, ces gestes que l'on peut ressentir la solidarité et la résilience dont sont capables nos compatriotes dans ces moments difficiles. Pour l'heure, loin des polémiques et des débats certes légitimes, mais inappropriés en ces instants. Car, comme le dit l'ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps du recueillement de l'Union et de la fraternité de tous les Français, unis pour faire face à ceux qui veulent la désunion et la division, à savoir l'islamisme radical, idéologie fanatique, mortifère, qui a désigné son ennemi à la démocratie, la république, la laïcité, la liberté de penser et d'agir, l'égalité homme-femme, l'humanisme gréco-romain et judéo-chrétien, comme celui des Lumières, Bref, la civilisation, notre civilisation. Et ce choix du marché de Noël de Strasbourg est symbolique, car Noël est la fête de la naissance du sauveur pour les chrétiens. Noël, au-delà même des chrétiens, est devenu la fête des familles. Noël, c'est la fête de la joie, de la paix, du partage, et celle aussi d'offrir. Et ceci n'est pas innocent. Il nous faut continuer à vivre, à aimer, à lutter, en défendant avec fierté nos valeurs, c'est la seule réponse possible à apporter afin de préserver l'avenir et notre mode de vie. Je vous remercie.